Le monde est fou, et je ne suis qu'une pièce parmi les autres violents ou fous, chacun de nous peut être cet autre. Le monde est fou, et je ne suis qu'une pièce parmi les autres violents ou fous, chacun de nous peut être cet autre radical. Défense Contre toutes les offenses Radical autodéfense Contre toutes les offenses Le monde est fou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 Métal dans les bras, et la vie à nouveau coule. Et la vie à nouveau coule, le monde est fou. Et je ne suis qu'une pièce parmi les autres violents ou fous.